De la chaîne téléphone. Salut! Ça va? Moi bon, ça va nickel! Hé hey, Dédé, un frelon! Où ça? Où ça? Les perdants auront forcément un gage! Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Vous vous demandez qu'est-ce que j'ai sur la tête. Mais en fait, j'ai fait une, une vidéo chez un pote. Euh, bah, on a fait un pari, j'ai perdu. Donc, je dois mettre ça sur euh, toute une intervention. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Donc, là on est sur un nid de front asiatique, tout petit nid de front asiatique qui n'est pas normal. On est au mois d'octobre, c'est pas normal qu'il y ait ça. Mais je vais vous le montrer. Alors, je vous allez peut-être pas le voir, mais il est juste là. Donc, je vais mettre l'échelle, je vais aller traiter ça et voilà donc je suis un peu ridicule mais c'est un pari et des, des Frelon quand il perd un pari ben il le fait allez je m'habille et je vous dis à de suite allez c'est parti pour le combat bon mat et fat je l'ai mis vous avez vu je l'ai mis moi voilà. bon, je j'étais obligé de le scotcher un peu parce que ça tient pas avec la combi donc allez on va aller traiter ce mythe frelon alors j'ai une petite chose aussi pour certains abonnés qui me laissent un commentaire que mon échelle est en envers je vous assure que mon échelle est pas du tout en envers c'est ce sens qu'il faut le mettre ce qui est marqué sur la notice Après je vous en veux pas hein. C'est normal hein. Vous pensez à ma sécurité avant tout C'est vraiment très très bien. Allez on va aller traiter ça Vous voyez je doigt. Je suis joli avec mes antennes hein. bon, Comme je vous ai dit tout à l'heure C'est un tout petit nid de front asiatique On est au mois d'octobre ben, C'est pas du tout normal d'avoir ça Sauf qu'il est très mal placé oui, il est juste là petite fenêtre à côté Donc, pourquoi il y a un petit nid c'est la grande question c'est la grande question est-ce que c'est... Euh une évolution du frelon, ou est-ce que c'est un nid qui a été enlevé Alors, on est sur la commune du Foga, donc le Foga, normalement il travaille avec moi, donc ça, ça peut pas être une autre société qui ait fait ça. Donc peut-être un particulier qui a eu un nid chez lui qui l'a traité avec des bombes. Ces fameuses bombes. Allez, on va faire une petite intervention. On va mettre du produit. Ah, C'est une petite attaque de pas grand chose. Hein. Vous avez les autres frelons qui arrivent. Le Seigneur, des oh. frelons, il a des antennes maintenant. Il fait partie de la famille, peut C'est un bon petit dégou. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer qu'il y a encore des tout petits nids en mois d'octobre. Surtout, c'est parce que j'ai perdu ce petit pari. Donc, je vous invite à aller voir leur vidéo. Euh, je la mettrai à la fin de, de la vidéo. Je la mettrai, vous pouvez cliquer dessus, ou sinon, dans la description, ça sera marqué. Pas de commentaires au niveau des antennes, s'il vous plaît. Des commentaires positifs. Un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt, les DD.